Les amis, il m'arrive un truc qui est vraiment imprévu déjà. Bonjour. Mais il y a un truc qui, qui, qui est imprévu, qui, qui n'est pas censé se passer. Regardez ce qui m'arrive. Genre, j'ai changé. La Juliana que vous connaissez avant, bah. Bah, c'est. C'est fini en fait. Mais les gars, pourquoi je suis comme ça? Et regardez, c'est pas une transformation que j'ai fait, regardez C'est bien mon skin Roblox Et oui, j'ai eu des Robux pour la première fois Nous sommes actuellement sur mon serveur privé euh, de Brookhaven, je suis trop contente Donc, euh, voilà, il n'y a que les amis qui peuvent venir. Et, bah, Analove aussi Ouais Genre, moi, j'ai eu 4500 Robux, je suis trop contente Et elle, elle en a eu dans les 1000, parce qu'elle est un petit peu petite pour avoir beaucoup de Robux. Et euh, du coup, je vais vous la montrer. Mais elle est trop stylée. Coucou, Anna Love. Coucou. Et comment tu vas Je vais très bien. T'es pas excitée Bah, si. Mais oui, mais c'est incroyable, les amis. On a, on... Moi, j'avais mal de compagnie, par contre. Ouais. On a toujours euh, cru qu'on n'allait jamais en avoir. Voilà. Et là, regardez ce qui nous arrive. On est complètement transformé Genre là, on voit mon crâne, mais c'est pas grave. On va pas regarder tout le temps là. Mais les gars, c'est incroyable. Pas mon crâne. Ouais, toi quand, tu quand on baisse, on la voit pas parce que c'est détresse. Et bah moi, euh, non. <rire> voilà. Mais du coup, les gars, c'est incroyable qu'on puisse changer de skin. Et que vous pouvez voir quel quelqu'un de nouveau. Et... Parce que j'ai des commentaires disant que, bah... Après, il me trouvait jolie, mais... Il me posait vraiment la question, est-ce que t'as des Robux et bah là les gars, je pouvais vous dire qu'avant je n'en avais pas. Et que maintenant, la transformation est arrivée. J'ai eu 4000 Robux. Et je suis fière de moi parce que, bah c'est parce que j'ai eu un bon bulletin. Et, et, et vous savez, moi oui. je vais avoir un beau jouet. Elle aura un jouet en plus pour son bulletin. Donc voilà. En plus de ses 1000 Robux. Et franchement, on est trop heureuse que, bah, que ça se passe comme ça. On est tout excités, on est en train de se dire, ouais, t es, t es, ouais on est comme ça, là, on est en mode, euh, on est dans les premiums. D'ailleurs, les gars, et si on s'achetait le premium Genre, ça, fait ça coûte combien le premium C'est combien C'est 275 Ok, bah, let's go, hein, j'achète. J'ai le premium Et qu'est-ce qu'il y a d'autre en vrai que je peux prendre Dites-moi en commentaire quelle passe j'utiliserai encore. Alors, euh, franchement. Je suis heureuse. Parce que. Et si on achète Est-ce que ça, ça, ça, ça compte combien de Robux acheté 500. Moi Elle a aussi acheté le premium Genre, les gars, on peut s'acheter. Euh, euh, plein de choses. Par contre, je vais pas acheter ce pack-là. Mais si. On a. Regardez. Là, j'ai vraiment le premium. C'est pas un truc euh, pour vous mentir. On a vraiment le premium. Genre, si je suis sur mon serveur privé. Regarde, on est vraiment que tous les deux. C'est mon serveur privé, euh, donc euh, je suis vraiment surexcitée. Vas-y, viens. Euh, mais mais ça me fait trop plaisir. Genre, j'ai ça, mais c'était censé jamais arriver, tu vois. Donc regardez, j'ai bien le premium maintenant. Je peux m'acheter euh, une belle maison, genre celle-là. Regardez, je peux vraiment me l'acheter maintenant, j'ai le premium, je suis trop fière. Euh, vraiment... Moi, ça me fait je trop plaisir. Vas-y. Vas-y, achète-la en face. Genre ça, c'est ma maison, genre. Attends, je tu sais. personne ne peut l'avoir, à part si t'as le premium ouais, et que t'as des Robux. Oula, oh, bah, par contre. Rêves. Voilà. Euh, mais c'est génial que tu puisses avoir tes Robux comme ça. Euh, alors qu'ils étaient jamais censés être euh, là, je peux la voir. Bah oui, t'as le premium. Je peux euh, bon. mais maison, es la Mais cette maison, elle est trop belle. Es D'accord, bah j'arrive. Elle est vraiment sublime, cette maison. Et euh, franchement, oui, je suis heureuse, heureuse car personne n'aurait cru. Genre, tu dis, ouais, mes parents ils ont pas assez d'argent pour m'acheter des Robux et tout, donc je vais jamais en avoir. Parce que, bah, t'as des problèmes d'argent ou des trucs comme ça. Et, et tu te dis que là, bah, t as, t as, ils ont pu t'acheter des Robux. Et ça, c'est génial. Genre, moi, je trouve ça incroyable. Tu va voir. <rire> la maison de titi <rire> Si vous avez regardé le live de Tikida, euh, dites-le-moi en commentaire. Celle-là qui a été peinte en verte pour la vidéo, pour le live. Alors, ouvre-moi la porte, euh, s'il te plaît. J'ai pas le... le... Je peux pas rentrer. Attends attends attends j'arrive, j'arrive. jean Genre on est surexcité, je pense que vous vous avez déjà des Robux, mais moi j'en avais jamais. Donc c'est la première fois. mais où cette porte Merci. Et regardez, Love, elle peut elle a la Love, elle voulait beaucoup cette maison et regardez, elle l'a et tout ça grâce à quoi Grâce à nos parents et ça c'est incroyable. On les remercie fortement. Mais j'en ai une autre de maison d'érable, des mais je l'ai pas trouvée. Mais, mais, mais si je pourrais, je pourrais la trouver, mais celle-là c'est la le luxe. Ouais et la même la mienne, donc le en luxe. fait. Analogue elle est au pays. <rire> au pays des, des licornes encore. Attends. Attends, attends, Tiens je t'ai coloc, tu me colloques Coloque-moi. Non mais attends est-ce qu'on peut l'acheter Et si on achète la, la maison là que t'as pas voulu acheter on, pour, on pourrait se mettre au bord du lac Ouais, mais là, on ne sait pas vraiment. Donc, on va éviter de l'acheter. Euh, les amis, conseillez-nous. Parce voilà, que c'est la première fois qu'on a des rebugs. On sait pas comment on, sait, on utilise ça. Voilà. Ouais. <rire> Et voilà, donc je suis super contente. Euh, euh, du coup, bah... Euh, on va... Bah, L'Owen, il va être jaloux parce que lui, il a moins de Robux que moi. Et du coup, bah, je vais vous laisser, je pense, les amis, sur cette fin incroyable. Vous dire que ça y est, votre YouTubeuse peut-être préférée euh, a des Robux. C'est incroyable pour elle. <rire> voilà, donc ne me jugez pas. Hein. C'est la première fois que j'en ai. Du coup, je suis surexcitée Mais voilà, donc, merci infiniment, les amis. Est-ce que je... Tu m'as coloc ah oui c'est génial, comme ça je peux sortir Donc euh, voilà les amis Si cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker, commenter, partager Et sur ce, merci les amis Et ciao ciao